Bienvenue, dans l'association EPG, ici on a Jean-Michel, le fondateur, et enquêteur principal, qui a été fondé en 1998, et voilà Tony, enquêteur technicien, et le vice-président de l'association EPG. Jean-Michel et Tony, cherchent à trouver des preuves que le paranormal existe vraiment, des phénomènes, qui ne sont pas rationnels. Sachez que nous sommes pas là pour vous faire croire, mais comprendre ces phénomènes. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook PG Paranormal ou sur YouTube PG du 16. On vous attend avec grand plaisir. marche pas normal. quelqu'un? The music play, ok Ok Stop, please Stop, please oh. oh, okay. oh. C'est l'âme en peine C'est l'âme en peine Si vous êtes en colère contre la personne qui vient ici vous embêter, si c'est le cas, allumez un appareil. Nous vous souhaitons un très bon visionnage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.